Coucou YouTube, je viens de rentrer de Noël, j'espère que vous avez tous passé un bon réveillon, vous avez kiffé. En tout cas, cette gamme est cool, découvrez-la, likez-la, aimez, commentez, et lâchez un bisou dans les commentaires. Peace. Et le défi de G à poil EG, les gars, il va, il va aller à, à, On va partir à, à la neige ensemble. En pleine nuit, je vais lui dire, sur les coups de 2h du mat je vais lui dire, hé hey, grosse merde, à 4500 subs, t'as dit que t'allais courir à poil dans la neige et que c'est moi qui allais te filmer. Hé hey Je sortirai avec ma grosse doudoune et tout, et je le filmerai en train de courir à poil, cet enculé. J'espère qu'il se fera arrêter par les flics ou qu'il se fera taser par un agent de sécurité. Bref, j'espère que ça va se passer. Dans tous les cas, si ça se passe, les gars... Soyez sûr que je prendrai la bombe au poivre du mec pour lui en foutre autour de l'anus. Ah, il sera comme ça. Ah, je posterai la vidéo instant sur Twitter. Qu'est-ce que je suis en train de faire en, en, parachut, enfin en hélico Je suis con. C'est fou qu'il ait, qu ait survécu à ça, l'hélico, non Vous pensez que si cet hélico rencontre un palmier, comment ça va se passer C'est fou Ils ont modifié les hélicos. Maintenant, un choc frontal les fait plus péter. Mais attends mais c'est incassable ou quoi maintenant cette merde Qu'est-ce qui s'est passé Il a balancé. Attends. Son hélico a à peine touché le bord. Il a pété. Et moi, je me bouffe je me bouffe des, des objets en frontal depuis tout à l'heure. Et il pète pas Quoi <rire> Merci, Lutz. Putain, pour le T3 des 9 mois. Lutz, rate comment on gagne un goulag facilement. Ta famille, elle en pense quoi de ta game à 100 000 dollars Bah, ben, ils étaient un peu déçus. Ils se sont dit que je pouvais l'exécuter le dernier. Alors, vas-y. Qu'est-ce que t'as, Mika TV Quel enfoiré. Oh. Alors, une seconde chat. Regardez, regardez, regardez. Hop là Et pourquoi elle fait pas de dégâts ça Et pourquoi j'ai... Oh, j'ai fait crever. Là, il s'est il de foutu le dernier. Oh attendez, chat. Je peux plus glisser, chat. Je repeux glisser. Ok. Oh non, je vais au goulag, On fait chier. Quand on était kid, avec la sœur, on jouait à un jeu qui s'appelait Ratchet et Clank. Je sais pas si vous si vous, vous souvenez, c'est une sorte de belette... C'est... Qu'est-ce que tu fais Mais il est horrible Ah il est le mec. Mais quoi, mec euh, Grosse merde, va. Tu, tu joues ta vie, là, à tourner autour de ça. J'ai envie de te chier dans la bouche. Mais genre, juste comme ça, tu vois. Et du coup, bah, je lui ai pris Ratchet Clank euh, pour PS5. Sauf qu'elle a pas de PS5. Et elle joue plus trop aux jeux vidéo. Et je lui ai mis un peu de sous-sous à l'intérieur pour qu'elle puisse s'acheter ce qu'elle voulait. Mais elle était giga contente. Et j'ai filmé sa réaction. Genre, elle est full déçue au début. Mais genre, elle, elle, cache, elle cache un peu, mais elle a du mal, tu vois. Elle est en mode... <rire> c'est trop marrant. Juste pour ça, ça valait le coup de la troller, tu vois. Mich Mich, est-ce que, est que... Juste par tous les hasards, est-ce que tu... Est-ce que tu voulais... Au lieu de dire mère, est-ce que tu voulais dire Quickscope, Micheline 3-6 Quickscope, c'est ce que tu voulais dire, tu voulais dire Genre ça C'est de ça que tu parlais J'ai pas compris, moi. Tu, tu, tu te suspendais les airs, maintenant. Alors, c est, c est... Alors, les gars, j'ai tiré trois fois plus de balles sur lui. Genre, euh, genre vraiment, j'ai commencé à tirer. Les gars, regardez. Vous êtes prêts Attention, je commence à tirer. Il tire... C'est faux Genre, c'est complètement faux Oh, le script a chier. On avait, on avait exactement la même arme, tu vois. Donc, euh, c'est là que tu sais que c'est impossible. Il tire à côté. Il tire complètement à côté, mais les balles connectent parce que c'est scripté, gros, le fight le fight était scripté À ah, quand un vrai jeu Je sais pas. Je sais pas, mais quand, quand il sortira, on sera là, nous. Dans tous les cas, les gars, on est au goulag. On peut, on peut parler, eh bé, mon grand Eh bé One more time, boys fuck you bitch oh yeah. et attends je suis mort où moi oh c'est mais c'est impossible encore une fois les gars regardez regardez c'est encore il est niveau 1 c'est pour ça regardez et ça recommence. Mais c'est... Ça fait deux fois Mais c'est faux Genre c'est faux, je commence à tirer... Genre je les craque Il a même pas commencé à me tirer dessus. Il y Y'a combien de balles qui passent à travers, les gars Oh, Crypto. Oh, putain, Crypto. Toi, t'es payé. Oh, putain. Mais pour Crypto du love, chat Yannouu Son... ben... Eh B ben les gars qui a marqué fermeture On est d'accord que c'est dans 42 secondes Je suis large encore non Là, là je suis en train d'essayer de repérer quelqu'un pour tomber. J'ai 12 secondes de <rire> je, je, lui, je lui suis tombé dessus les gars comme la misère dans le monde Allez on progresse les gars Merci Crypto pour les 50 sub-gifts encore Jeff pour ton sub, bienvenue nous, Yannou Yannou, yannou. Yannou, Yannou, Yannou Yannou Yannou, Yannou Putain, les gars, la taille des rats qui doit y dans ce... ce dans, dans ce genre de zone, ici, je pense que mon taux de... Enfin, mon pourcentage de win est très bas. Parce qu'il y, y a tellement de dénivelés et de, de positions possibles pour ces rats que je suis incapable de tout checker. Regardez, regardez tous les détails qu'il y a, les gars, autour de, de moi, là, actuellement. je voulais vous demander, il a pas, y a pas un, un loadout qui doit tomber, normalement, zone 6 Comment t'as fait pour savoir j'étais là, toi Iman Tu ne me vois pas, tu ne me vois pas mec, tu ne peux pas me la mettre Putain je dois courir vers le mec que j'ai craqué hein. ah, C'est pas marrant comme situation Le sniper il a pas l'air mauvais derrière moi Parce qu'il a essayé de me backstab déjà tout à l'heure, il a raté Et là il a réessayé, et il a réussi c'est 4 personnes les gars Je pense qu'ils sont tous à ma gauche Je dirais qu'il y en a 1 à 2 mètres Vous savez ce que je vais faire les gars Le brain du gaz C'est à dire que soit j'évolue par la droite Soit je laisse le gaz avancer Je me mets à l'intérieur du gaz Et comme ça je baisse le sniper qu'il y a dans mon bac Ok. Ça doit être le sniper, il va m'allumer C'est pas le sniper Ok Dieu, Dieu sait comment, le sniper est à droite L'autre mec est à gauche Ce qui fait que les deux vont se focus sur moi Sauf si je fais Une rota complètement par la gauche Si je fais une rota totale Par la gauche, ils vont sûrement s'affronter les deux Puis après moi Ah sa mère elle est où J'étais juste là frérot Ouais mec c'est trop Il m'a balan balancé deux paralysantes à hein. Non mais gros Oh là là. Oh ouais Ah oh ouais ah ouais, le, le mec m'a repéré instant, double, para, double paralysante, frappe, il a, il a gardé la hauteur. Bien joué. Bien, bien joué à lui. Ah il voulait sa il voulait win. Il voulait ça win, mais stratégiquement j'ai bien joué. Petit top 2. Moi je le. Honnêtement, je le prends, les gars.